Moyen de stocker le bois de chauffage, le rond de bois Bien stocker le bois de chauffage est primordial pour une conservation dans le temps et un rendement optimal. Pour cela, il y a de nombreux moyens de stockage qui permettent de trouver la solution la mieux adaptée, pour répondre à toutes les configurations. Le rond de bois est une solution inspirée des meules de foin d'autrefois, qui permettait de stocker et sécher les bottes de foin avant de les engranger. C'est donc un moyen efficace de stocker et sécher le bois, s'il est situé dans un endroit ensoleillé et bien ventilé. Il est très esthétique, cependant il demande du temps et une attention particulière pour sa réalisation. C'est pour cela qu'il est préférable de réserver ce moyen de stockage au bois vert, le rond de bois sera ainsi créé pour une durée minimale de 3 ans, temps nécessaire pour bien sécher le bois. Réalisation d'un rond de bois Premièrement il faut choisir et tracer au sol le diamètre du rond de bois, là le choix est d'un rayon de 2 mètres, soit un diamètre de 4 mètres. Autant que possible, les bûches, qu'elles soient pleines ou refendues, doivent avoir la même longueur. Je vais donc prendre les bûches les plus grosses et les plus droites, en mettant de côté celles qui sont plus fines et plus courtes. Je les dispose en cercle en suivant le tracé, et je monte le mur. Je continue, jusqu'à une hauteur d'environ 90 cm. Je remplis maintenant l'intérieur du rond de bois en positionnant les bûches droites. Je prends les bûches tout venant, mais en réservant toujours les plus fines et courtes. Je continue ensuite le mur, je monte encore de 90 cm et je remplis de nouveau l'intérieur en positionnant toujours les bûches droites. Je monte encore une fois le mur de 90 cm et je remplis l'intérieur toujours de la même façon. Arrivé à ce stade, environ 270 cm de hauteur, je commence la couverture en suivant le mur et en faisant dépasser les bûches d'environ 20 cm. Ceci fait je fais un second rang en rentrant les bûches d'environ 20 cm. Je monte encore deux rangs supplémentaires de la même façon, en utilisant les bûches fines et courtes que j'ai mises de côté. Je remplis l'intérieur. Je monte encore deux rangs supplémentaires, en remplissant au fur et à mesure avec des morceaux de toutes dimensions. Puis je place enfin les deux derniers rangs, en remplissant l'intérieur. Pour finir je place quelques grosses bûches refendues pour bien fermer le cône. Voilà la marche à suivre idéale pour réaliser un rond de bois, le résultat n'est pas toujours aussi parfait, mais il reste quand même satisfaisant et agréable à contempler. Si on prend en exemple comme essence de bois, le chêne blanc. Un rond de bois de cette dimension contiendra environ 12,5 tonnes de bois vert, ce qui donnera une fois sec, un poids de 8,6 tonnes, environ. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir maisonnet ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.